Salut salut Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo la plus attendue de cette chaîne. J'avoue qu'en commençant cette chaîne, je m'attendais pas à ce que la vidéo qui fasse le plus de vues, ce soit celle sur le tutoriel des culottes de règles, mais bon, voilà, c'est ce qui s'est produit. Si vous n'avez pas vu la première étape, donc la vidéo qui présentait les culottes de règles et les différents tests que j'ai faits, je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit « juste ici. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats et du coup le tutoriel qui va avec. Donc je vous propose un tutoriel pour fabriquer des culottes de règles euh, sans machine. Vous pouvez le faire à la machine à coudre, mais euh, avec euh, le minimum de moyens possible. Donc comme je l'expliquais dans la première vidéo, j'ai fait ce test euh, avec trois tissus différents et en, en faisant aussi pour des copines, pour euh, avoir un petit peu des retours de différentes personnes. Alors pour moi qui avait testé les Fempo, qui sont les culottes comme ça, assez classiques, qu'on voit un petit peu partout, les versions que j'ai faites euh, sont... Aussi bien, enfin, en termes de confort, d'odeur, euh, de d'absorption, euh, je les utilise exactement de la même manière. Et c'est vrai que les autres filles à euh, qui j'ai fait tester, euh, c'était la première fois qu'elles testaient, donc elles n'ont pas eu la point de comparaison avec euh, avec les Fempo. Et donc j'ai eu des retours bien sûr sur les questions techniques. Donc j'ai un petit peu perfectionné la technique, euh, notamment pour pas avoir des petits bouts de tissu qui partent euh, ou juste, il euh, y a des fois où j'ai pas pris les culottes de la bonne taille. Donc moi, clairement, je suis ultra convaincue par la méthode faite maison. Je trouve que même que les trois tissus se valent à peu près. Euh, j'avais Si vous vous souvenez bien, j'avais fait le test avec trois tissus absorbants différents, du coton, du bambou et une serviette microfibre, serviette de bain normale. Alors la serviette de bain microfibre est un poil moins absorbante, mais euh, si on veut quelque chose de vraiment pas cher, pour le coup, euh, je pense que ça peut valoir le coup, quitte à en mettre deux ou trois couches d'absorbant, enfin voilà. Moi, quand je les utilise, euh, ça me tient toute la journée. Alors, il y a juste le premier jour où euh, ça me tient qu'une journée entière et j'en mets une autre euh, pour la nuit. Après, j'ai pas un flux hyper abondant non plus. Euh, mais les autres jours, euh, ça tient 24 heures euh, sans problème. Et au niveau odeur, bah, c'est sûr que euh, si on met son nez dedans, ça sent pas très très bon. Mais, euh, mais en dehors de ça, c'est vraiment pas gênant. Euh, on sent rien quoi. Donc pour les retours que j'ai eu, donc euh, effectivement en termes d'absorption c'est un petit peu difficile à dire parce qu'on n'a pas toutes les mêmes flux et c'est difficile à dire de, enfin de comparer son flux. Hein. On a... Je ne leur ai pas demandé de m'exprimer en millilitres leur flux donc euh, je n'ai pas euh, <rire> de moyen de comparaison euh, fiable on va dire. Mais globalement sur les trois retours que j'ai eu, euh, même les jours de gros flux ça tient quand même une dizaine d'heures, euh, voire plus. Et pour les autres jours elles mettent ça euh, 24 heures sans problème. Au niveau des odeurs, il y en a une sur les trois qui a trouvé que euh, le jour de gros flux, à la fin de la journée, il y avait quand même une petite odeur. Et donc globalement, elles ont trouvé ça agréable, sans sensation de mouillé sur la peau. Enfin voilà, plutôt, euh, plutôt agréable à porter, sauf pour celles qui n'avaient pas la bonne taille et qui avaient des culottes trop petites, bien sûr. Et aussi, entre temps, j'avais fait un deuxième test avec une amie qui avait des, un flux très abondant et euh, je lui ai mis deux couches d'absorbant pour voir euh, si ça lui convenait. Et donc je vous lis euh, le message euh, <rire> qu'elle m'a envoyé. Coucou Lola, petit complément pour les culottes de règles. Quand tu as prévu d'aller marcher dans les montagnes avec la culotte en robe et sans collant, c'est pas des plus sécurisants car quand la culotte est un peu remplie, elle descend un petit peu. C'est pas des plus confort, mais pas d'accident. Donc voilà, moi j'avoue que j'ai jamais tenté l'expérience euh, en robe sans collant, juste avec la culotte, euh, on va dire à l'air libre, enfin en dessous de la robe. Mais elle m'a fait assez confiance pour le tenter. Et effectivement, ce qu'elle disait, c'est que euh, quand la culotte est bien remplie, elle commence à peser un peu lourd, donc faut pas hésiter à prendre des culottes avec des bons élastiques. quoi. Mais c'est vrai qu'elle, pour le coup, qui dit avoir des flux plutôt hémorragiques, elle préfère faire le combo euh, cup plus culotte, et euh, comme ça elle est totalement sécurisée. Voilà pour les retours, alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler fabrication donc déjà il va falloir choisir une culotte donc vous pouvez vraiment choisir euh, la culotte dans laquelle vous êtes bien après euh, moi avec les tests il y a un truc dont je me suis rendu compte qui est hyper important c'est que finalement ce qui va être déterminant dans l'absorption de votre culotte c'est euh, finalement la taille de l'entrejambe donc là 1 euh, centimètre de plus ou de moins ça fait énormément de différence à ce niveau là je vous conseille de prendre des culottes qui ont des entrejambes au moins de 7 cm On va voir si vous pouvez avoir un plus c'est encore mieux parce qu'en fait, c'est là où il y aura le maximum de sang, donc euh, plus vous avez d'espace absorbant euh, en largeur à cet endroit-là, et mieux c'est. Donc en termes de matériel, bah, il vous faudra euh, du matériel de couture, euh, ciseaux, aiguilles, fil, donc une culotte, euh, des épingles, et du coup, il vous faudra trois tissus. Donc comme je les ai présentés euh, dans l'autre vidéo, il vous faudra un tissu imperméable, donc moi je prends du pull. Euh, je vous mettrai de façon en barre d'infos les références de ceux que moi j'ai utilisés. Donc moi je les ai pris chez Biotissu. Le gros inconvénient c'est qu'on est obligé de les acheter au mètre et qu'on n'a pas du tout besoin d'un mètre pour même se faire 5 culottes. On n'a pas du tout besoin d'autant. Donc moi ce que je vous conseille soit vous trouvez un autre site qui fait avec des plus petites mesures Soit euh, vous faites des après-midi euh, création de culottes avec euh, d'autres personnes, et euh, voilà. Ou vous pouvez aussi faire comme moi, commencer à en offrir autour de vous, à en faire pour les anniversaires, c'est un cadeau qui fait très plaisir, et dont la personne se servira et euh, pensera à vous tous les mois jusqu'à sa ménopause. Donc je disais, il vous faudra un tissu imperméable, donc euh, du pull, ou si vous voulez tester avec autre chose euh, allez-y, je ne sais pas si un vieil impair ça peut marcher, à voir à tester, je ne sais pas si c'est très agréable. Euh, il vous faudra évidemment un tissu absorbant, donc moi euh, ce que je vous conseille, euh, ce que j'ai trouvé le mieux à la fois d'un point de vue écologique et absorption euh, c'est plutôt de prendre de la microfibre de coton. Après l'option pas chère c'est de prendre une vieille euh, serviette de bain microfibre, c'est légèrement moins absorbant mais ça peut faire l'affaire. Et après vous allez mettre un tissu par dessus euh, qui va permettre un petit peu de diriger euh, le sang. Pour pas qu'ils s'accumulent au même endroit et dans les commentaires de la vidéo précédente on m'avait aussi posé la question de faire une option euh, avec des culottes qui s'ouvrent euh, avec des agrafes euh, comme les plim moi je, connais, je connaissais pas cette marque mais euh, du coup euh, je vous la mettrai en barre d'infos aussi si ça vous intéresse mais donc euh, c'est des culottes qui ont euh, des attaches euh, et qui s'ouvrent en fait à ce niveau là quand euh, on peut les ouvrir euh, hop, comme ça et euh, pour les retirer plus facilement donc apparemment euh, pour les femmes enceintes, ça peut être hyper pratique pour des personnes qui ont des soucis de santé, de mobilité, etc. Donc je vous ai fait aussi le petit tuto pour mettre ces agrafes. Donc si vous voulez les mettre, bah, il vous faudra aussi des agrafes que vous pouvez éventuellement récupérer sur un vieux soutien-gorge ou alors les acheter en mercerie. Et la chose hyper importante avant de commencer tout projet de couture, je me suis fait avoir tellement de fois avec ça, c'est de laver ces tissus. Il y a pas mal de tissus, notamment le coton, ça rétrécit au lavage et vous pouvez avoir des surprises énormes. Euh, juste vous êtes fait chier à faire plein de coutures et vous vous retrouvez avec des trucs qui sont plus métables parce que c'est trop petit. Donc lavez tous vos tissus avant de les utiliser, avant de les coudre. Je vous laisse avec le tuto. Donc là je vous montre les culottes que j'ai faites pour l'anniversaire d'une amie. Alors j'ai trouvé un lot de trois culottes en coton bio chez Undies que je trouvais assez sympa. Et elles ont une entrejambe de 7 cm, donc c'est pas mal. Et euh, faites attention quand vous choisissez la culotte à pas prendre une culotte trop élastique. Prenez une culotte en coton, sinon c'est un peu chiant pour la couture. Et puis euh, toutes les matières synthétiques, niveau odeur, c'est pas top. Enfin le coton c'est vraiment mieux. Alors la première chose que vous allez faire, ça va être de prendre votre culotte. Euh, et le mieux c'est de l'enfiler sur vous. Et vous allez mettre une marque. Moi j'ai mis une épingle à l'endroit où vous voulez que votre protection s'arrête, que ce soit devant et derrière. Si ça vous rassure, vous pouvez aller jusqu'au bord de la culotte. Moi, j'essaie que ça remonte bien des deux côtés, mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bord vraiment. Ensuite, on va faire notre patron. Alors, vous pouvez le faire sur un bout de carton ou de papier. Moi, je prends directement mon premier tissu parce que j'ai un peu la flemme. Donc, comme le pull, c'est un tissu qui n'est pas extensible, du coup, ça fait bien l'affaire. Évitez de faire ça sur, euh, sur la microfibre de coton parce que euh, sinon, ça risque de ne pas être très précis. Pour faire le patron, je positionne la culotte dessus et je commence à tracer ses contours avec un feutre ou un crayon. Je trace jusqu'à la marque que j'ai faite avec l'épingle. Je retourne la culotte en laissant bien l'entrejambe au même endroit pour avoir un patron continu. Et je fais pareil de l'autre côté, je trace jusqu'à l'épingle. Donc Sur la vidéo, on voit pas grand chose, mais on vient découper le long du tracé qu'on a fait. Si vous faites plusieurs culottes d'un coup, comme moi qui en ai fait trois, vous pouvez recopier la forme et couper tout de suite pour les autres culottes. Ensuite on va prendre ce patron qu'on a découpé et le recopier sur le tissu absorbant, euh, une ou deux fois suivant le nombre de couches qu'on veut et euh, pareil pour la gaze de coton. Donc ça la gaz de coton c'est toujours qu'une seule couche, hein, c'est que l'absorbant qu'on double éventuellement. Ensuite on place les trois ou quatre couches l'une sur l'autre en faisant attention au sens du tissu. Hein, le côté imperméable on doit bien le mettre vers le haut, sinon ça ne sert pas à grand chose. Ensuite, on épingle les couches ensemble et on va épingler le tout à la culotte en prenant le temps de bien positionner le tissu. Et si on est malin, on ne fait pas comme moi, on laisse les marques de positionnement parce que c'est quand même plus simple après à, à assembler. Et si jamais on n'a pas très bien découpé, on peut à ce moment-là recouper les bords des trois couches de tissu pour que ce soit bien égal et que ça arrive bien sur le bord de la culotte. Alors Ensuite, on va passer à la couture. Donc, Si vous avez une machine, vous prenez un point zigzag parce que les culottes ont toujours un peu d'élastane. Donc si vous faites un point droit, ça risque un peu de craquer. Là, je vous propose un point à la main. Donc, Ça convient pour coudre des tissus un peu élastiques et ça permet au bord de ne pas s'effilocher. Je vous montre la technique sur un autre bout de tissu pour qu'on voit bien. Donc on commence par un point d'arrêt. Un point d'arrêt c'est juste un point où on repasse plusieurs fois dedans. Ça fait un nœud beaucoup plus solide que si vous faites un nœud comme quand on fait ses lacets. Et en gros pour faire le point zigzag que je vous propose, euh, il faut alterner en piquant le tissu du dessus puis du dessous. Donc euh, donc pour la culotte euh, on prend les deux ou trois couches de tissu euh, dans le premier point, ensuite, on prend un point sur le bord de la culotte, et si vous remarquez bien, mon aiguille, elle est dans le sens inverse de mon, de le sens, du sens de la couture. Ce qui fait qu'on a un effet de point en croix. Je pense que c'est plus clair quand on regarde que quand j'explique. Donc là, l'objectif, c'est de pas faire des points tout petits, parce que la gaz de coton, ça s'effiloche, donc prenez pas trop près du bord, en prenant bien les couches du dessous avec, quoi. Et donc avec ce point là on fait tout le tour de la culotte, euh, on arrête avec le même point qu'on a commencé en repassant dans le même point plusieurs fois et, euh, et voilà en fait la culotte est déjà finie. Ensuite pour la version avec une agrafe, déjà on prend le temps de bien comprendre dans quel sens on va poser les agrafes. On fait des essais, vraiment, il faut prendre ce temps-là sinon on se plante à chaque fois. Bien sûr, si on veut que ce soit joli, on prend des agrafes de la même couleur que la culotte et que le fil, pas comme moi. Le mieux, c'est d'accrocher les agrafes en position fermée et de poser la fermeture à l'endroit où on veut les mettre sur la culotte. Je vous conseille de mettre l'endroit où ça s'agrafe sur la couture du côté de la culotte. On coupe la culotte au niveau de la couture, et on va poser les agrafes aux endroits qu'on a marqués. Alors moi ma taille d'agrafes et de culotte concordait pas, alors j'ai fait un peu du bidouillage, j'ai fait un pli avec mon tissu, et j'utilise le même point zigzag que pour le reste de la culotte. Mais vraiment sur les agrafes c'est pas compliqué en soi, le point crucial c'est de se poser, de réfléchir et de pas aller trop vite, de mettre les agrafes avec les épingles et d'essayer de fermer. Voir si on a mis ça dans le bon sens parce qu'on a vite fait de se tromper. Donc pour la deuxième partie vous pouvez faire pareil euh, ou bien vous pouvez rentrer comme moi le bout de la culotte à l'intérieur de l'ourlet de l'agrafe comme j'ai fait. On vérifie avant de coudre qu'on ne s'est pas trompé de sens et euh, on coud toujours avec le même point. Là où il faut faire attention c'est que vous avez des tissus qui sont un peu élastiques. Donc vous avez vite fait de mettre des agrafes qui servent à rien et qui et qui vont faire une culotte qui est trop lâche. Donc euh, n'hésitez pas à couper un peu la culotte pour qu'il euh, y ait quand même de la tension euh, quand vous allez accrocher euh, le truc. Quoi. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager. Euh... À commenter, à me dire ce que vous en pensez si vous avez réussi à en faire, si vous avez galéré n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour de prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt